comment arrêter de fumer les méthodes qui marchent c'est avant d'être enceinte qu'il faut abandonner la cigarette mais il est toujours possible et fortement conseillé d'arrêter de fumer pendant la grossesse le point sur les méthodes efficaces les substituts nicotiniques, plus connus sous le nom de patch gomme ou pastille constituent selon les spécialistes le traitement le plus efficace pour abandonner la cigarette car c'est la nicotine qui provoque l'addiction le médecin ou la sage-femme qui vous suit diminueront ou augmenteront le dosage et la durée du traitement selon vos besoins. L'objectif est de diminuer la dose au fur et à mesure pour aboutir à un arrêt total du substitut. Les patchs, dosés en fonction du degré de dépendance de la personne, délivrent de la nicotine qui permet de soulager les symptômes du sevrage physique. Ils doivent être posés sur la peau chaque jour à un endroit différent pour éviter les irritations. Les gommes ou chewing gum à la nicotine sont proposés en deux dosages et plusieurs parfums. Les gommes soulagent les symptômes physiques du manque et peuvent être mâchés dès que l'envie de fumer apparaît. Pour éviter les effets indésirables, il est conseillé de commencer par sucer le chewing-gum, puis de le mastiquer lentement. Plus discret, les comprimés ou les tablettes ont les mêmes propriétés que les gommes. Ces deux substituts peuvent être utilisés en complément d'un patch. Avec l'inhalateur, vous retrouverez la même gestuelle que lorsque vous fumiez. Il est composé d'un embout avec une cartouche et délivre de la nicotine lorsqu'on inhale par la bouche. Il peut également être utilisé en complément d'un patch. La cigarette électronique, très en vogue actuellement, est déconseillée aux femmes enceintes. A noter, une récente étude a montré que les femmes enceintes qui utilisaient des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer auraient plus de risques d'avoir un enfant obèse. Mais ces résultats sont à prendre avec précaution. Arrêtez de fumer grâce aux médecines douces. L'homéopathie est très plébiscitée par les fumeurs qui veulent se débarrasser de leur addiction. Ainsi, pour désintoxiquer votre organisme, vous pouvez faire appel à un homéopathe qui vous prescrira une cure de tabacum ou de nicotum. Progressivement, comme avec les substituts nicotiniques, la dose du médicament sera diminuée. Et comme le tube d'homéopathie ressemble à un briquet, vous compensez aussi une sorte de manque tactile. Pour éviter le stress, la sensation de manque ou la prise de poids. Sachez aussi que l'acupuncture, issue de la médecine chinoise, peut entraîner un réel dégoût du tabac. L'acupuncteur introduit de fines aiguilles sur des points précis du corps. L'hypnose, la sophrologie et la relaxation, ces différentes thérapies aident à supprimer la dépendance psychologique au tabac. Elles consistent à réfléchir sur sa relation à la cigarette et calment les effets du manque et du stress. Arrêt du tabac, les groupes de parole. Il en existe un peu partout en France des groupes de parole. Grâce à eux, vous rencontrerez des femmes qui vous feront partager leurs expériences. Certaines ont réussi à arrêter de fumer pendant leur grossesse, d'autres essaient, comme vous. Le fait de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation, vous rassurera et vous encouragera. Natilan, l'une de nos fidèles internautes, raconte. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai écrasé la dernière cigarette que j'étais en train de fumer. A chaque fois que j'étais sur le point d'en allumer une autre, je pensais très fort à mon enfant dans mon ventre, au point de l'imaginer en train de s'intoxiquer par ma faute. Elle a tenu bon et a décidé d'aider d'autres futures mamans. Depuis plus d'un an, elle participe à un groupe de paroles avec des médecins, des sages-femmes, des ex-fumeurs et des futurs ex-fumeurs. Aider d'autres personnes à arrêter, ne serait-ce que pendant la grossesse, donne une motivation supplémentaire pour continuer à se battre contre la cigarette. Car il existe vraiment d'autres plaisirs que la nicotine.